Salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui Oui, pour le 9ème jour et pour le 6ème épisode Et vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas au même endroit que dans le dernier épisode Ne vous inquiétez pas, j'ai voulu faire des trucs en off J'ai un petit peu mieux compris aussi les mécaniques Mais au final j'ai pas tant avancé que ça, à part les jours Et à part que je suis entouré par des cannibales Alors là vous les voyez pas forcément, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo Là, regardez là Là il y a un cannibal là, au niveau de l'antenne de, de la radio Bref là ça va En fait je vous explique regardez là bas j'ai taillé avec Kelvin d'ailleurs Kelvin il est où Il fait le tour Il est là bas bah voilà là où il y a Kelvin Vous voyez les bûches de bois d'ailleurs on va pouvoir y aller Directement et eh bien tout simplement J'ai voulu euh, Comment je récupère ça comme ça je crois Voilà j'ai trouvé comment Faire aussi pour récupérer ça facilement euh, merci encore pour vos commentaires Attendez je pars déjà dans tous les sens Déjà cet épisode va durer bien plus longtemps que les précédents J'ai bien compris que ça vous intéressait Que je fasse des, euh, des épisodes beaucoup plus longs. Donc on va essayer de faire un épisode plus long En fait aujourd'hui je voulais faire un épisode construction Voilà je voulais prendre mon temps dans mon aventure Et faire un épisode construction Le problème c'est que je suis entouré et envahi par des cannibales Alors vous voyez là-bas il se repose Kelvin je me suis fait un petit feu, on a pêché un petit peu du poisson et j'ai fait un stock de bois. Et en plus cet endroit il est super chouette. Ok, nickel. Cet endroit il est super chouette. On est en fait, je vous montre sur la map tant qu'on est safe, regardez le point vert. Vous voyez le point vert Bah c'était là où il y avait les têtes à l'envers. Donc là où on, on s'est quitté dans le dernier épisode. Voilà, juste au niveau du point vert, donc le point d'intérêt. Vous l'avez compris, les points verts c'est les points d'intérêt. Et donc je me suis installé là parce que ici on a de l'eau qu'on peut boire, on a des poissons et on a plein d'arbres. Et euh, une safe place. Sauf que je me fais envahir littéralement par les cannibales Et c'est absolument terrible Donc on a fait un petit stock de bois mais je me fais envahir par les cannibales Alors j'hésite à soi Parce que là je suis tranquille maintenant Soit je fais des murs défensifs de partout et on s'installe là Ou soit On se barre Et franchement Vu que là visiblement ça a l'air d'être safe J'ai envie de voir s'il n'y a pas moyen de s'installer Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve que cet emplacement est plutôt pas mal on est quand même à la limite entre euh, la forêt et... Euh... En vrai, ça me chauffe. Alors, on va essayer de faire un truc. Je vais découvrir les mécaniques avec vous. Me semble-t-il que si je fais ça... Me semble-t-il. hein. Voilà. Et si je fais ça... alors Je, je dis peut-être de la merde. Ah, attendez. Normalement, je... Oui. Si je fais ça... Oui. Oui, monsieur. Très bien. Ok. Ah. Pardon. Alors j'ai appris que donc on peut faire des murs défensifs comme ça Ça va être compliqué Je vais demander à Kelvin de couper les arbres tout autour là On va pas se casser la tête Et te laisse pas perturber par les cannibales Parce que je vous assure que Kelvin il m'a fait des frayeurs hein. Ah je vous le dis Kelvin il m'a fait des frayeurs hein. Bref donc on va se faire un petit périmètre sécurisé Je sais pas trop comment Alors si jamais vous voyez cette petite île là où j'ai commencé l'épisode C'est vraiment une île sécurisée euh, Et ça c'est vraiment chouette Et ça c'est vraiment chouette Ah ça y est ça marche à connecter Ok donc là il faut se mettre dans ce sens-là, visiblement. Ah, il a pas envie, hein. Ça y est. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, ces mécaniques, mais c'est très sympa. Ok, superbe. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est des sortes de niveaux de force. En fait, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de force. Plus je fais de la construction, donc... Euh... Alors... Monsieur euh, Lui, c'est pas un méchant, lui, hein. Monsieur Ça m'a pas d'être un méchant lui. Hein. Bonjour monsieur. Vous êtes gentil Ouais, on dirait un gentil. Je sais pas si c'est un gentil, mais il a pas une tête d'indigène. De... Hein. Bon, on va le laisser tranquille. On va le. Je... Attendez, je reprends ma hache quand même. Hein. Voilà. Tu veux m'aider à faire de la construction peut-être Je ne sais pas. C'est une bonne question. Moi bon, regarde ce que je fais, mon bonhomme. Voilà, je mets des bûches. Hop, très bien. Ouais, bref, donc j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de force, plus en plus d'énergie. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je veux bien être trop bon, trop con. Moi, je suis. Vous savez, dans cette aventure, je suis quelqu'un de très docile. Je suis pas là pour. Alors, bon, j'en ai. J'en ai matraqué des hein, gens, il faut le savoir quand même. D'ailleurs, regardez. J'ai plein d'os sur moi. Alors, où c'est qu'ils sont, les os J'ai brûlé des cadavres. Ah, ils sont là, les os. J'ai des crânes aussi. <rire> ça va euh, Je rêve pas là, t'as voulu m'attaquer là ça va? Gentil. Peace. Bon, pendant que l'autre il est en train de travailler là, mon collègue, euh, tu as l'air d'être rongé par la folie. Bon, et tu me laisses finir euh, ce que je fais. Hein? hein je suis gentil. Allez hop, dégage. Voilà, merci, c'est gentil. Au moins il m'écoute, c'est ça ce qui est pas mal. Hop, allez, vas-y. Comment on fait? Comme ça, on se fait un petit périmètre et puis après on fait un carré. On va pas faire un rond, je pense qu'on peut pas trop faire de rond. Hop! Yeah. En tout cas, merci infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Je sais que, ben bah voilà, ça, en fait, c'est ça ce qui me fait plaisir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah il y en a vraiment beaucoup qui ont terminé le jeu, qui ont rush le jeu en live même. Euh, bon, écoutez, après, chacun son kiff, hein, vraiment, je... Chacun son kiff, Chacun fait comme il veut, euh, chacun a acheté le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, ça me fait trop plaisir de voir que, ben, bah, ça vous fait kiffer que je, que je prenne mon temps, en fait. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de prendre son temps, on s'en fout de terminer le jeu en 2-2 j'ai attendu pendant 2... Deux... Non, pendant 3 ans j'ai attendu ce jeu. C'est pas pour le finir... Euh... <rire> c'est pas pour le finir en 3 heures en fait. Hein. Oh, c'est joli ça. J'ai attendu le jeu pendant 3 ans. C'est pas pour le finir en 3 heures. Oh, c'est magnifique cette phrase. Je suis fier de moi. <rire> Bref, Baudelaire. Donc voilà en tout cas euh... un petit peu ce que, ce que j'en pense. Euh, Je suis assez content qu'on se fasse pas trop embêter. Parce que les cannibales vraiment... Alors ils font super mal aussi, hein, les indigènes et les cannibales. Ils font super mal, j'ai failli crever. S'il te plaît, oh bah voilà, quand on parlait du loup Tu me laisses Tu me laisses tranquille J'ai pas beaucoup de santé d'ailleurs Mais là il y a les cannibales qui arrivent, oh putain Donc là tu vois il grimpe Il arrive à grimper Oh trop bien Ok super, il attaque go. Attends J'espère qu'il va continuer de me protéger Alors je sais pas s'il si est gentil ou pas Moi ce que je sais c'est que ami ou pas ami, les ennemis de mes ennemis sont mes amis Allo Tu m'as fait peur toi il m'a fait terriblement peur C'est pas facile de faire de la construction dans, dans ces conditions hein On est ensemble mec On est ensemble mec Voilà c'est ça qu'on veut voir oh. Oui à mon avis c'est pas euh, un, un gentil gentil lui hein, quand même <rire> euh, Ils sont un peu nombreux là quand même aussi hein Hop vous occupez pas de moi Hop l'avantage c'est que On a déjà une petite protection là Et ça c'est pas mal voilà, on a, on a quand même une petite protection Par contre cette bûche elle va me saouler Hop Est-ce que je peux faire cuire quelque chose dans le feu je ne sais pas Parce que là j'ai un petit peu faim quand même enfin, J'ai un petit peu soif aussi Faut le dire, c'est vrai vous m'avez dit faut faire une chaise Pour se reposer c'est une bonne idée, hein. j'y ai pas pensé Je panique Dans ce genre de moment je panique, mangez moi le cul si vous voulez Kevin, faut pas avoir peur comme ça hein. Faut pas se laisser impressionner, Kelvin. Hein. Faut pas se laisser impressionner, regarde. Ils sont partis. Il suffit de les ignorer. Hein. Ils veulent faire leurs intéressants, c'est comme certains commentaires. <rire> Et il est toujours là, le frérot, c'est cool. Voilà. Allez, let's go. On continue. Par contre, ça en demande des bûches. Hein. Euh, là, j'espère que ça va marcher quand même. Oh, purée, j'ai pas réussi. Bon, l'avantage maintenant, c'est que j'ai. Voilà Ok On va peut-être pas faire En fait l'idée c'est pas de faire un truc gigantesque Même si c'est quand même mieux L'idée c'est juste qu'on puisse enfin se sécuriser à quelque part Et après de pouvoir construire quelque chose Même si j'avoue que là Ah oui non il est pas gentil en fait hein. S'il si me le pointe du doigt c'est qu'il est pas gentil hein. Puis D'ailleurs c'est pas cool de pointer du doigt les gens hein. eh, Par contre t'évites de mettre tes pieds sales sur le... Trade man Quoi Alors attendez les gars j'ai reçu un achievement steam Oh non c'est pas vrai il y a tous les indigènes qui se rappliquent Non bah là on va pas pouvoir tenir bien longtemps hein. On va pas pouvoir tenir bien longtemps les amis Non mais c'est un truc de malade on est jamais tranquille hein. En plus si tu fais une cabane dans les arbres Ils peuvent grimper quand même donc euh, ça ne change absolument rien Je sais je sais vraiment pas c'est quoi la meilleure stratégie à, à faire Kelvin il s'est barré hein, littéralement euh, moi j'hésitais à cet épisode de soit faire du build Ou soit d'aller au point d'intérêt vert là-bas Parce qu'on n'y est pas Non Ou d'aller au point d'exclamation C'est vrai qu'il y a un point d'exclamation là-bas hein Oh purée je ne sais pas ce que je dois faire les amis Mais là il faut que je fuis Là il faut fuir euh... De toute évidence il faut fuir Donc on va fuir Bon, les amis, voilà petit dé début d'épisode pour vous que vous voyez un petit peu les, les mécaniques possibles au niveau des constructions. Je sais qu'on peut faire. Oula, on peut faire différents trucs de pattern. Et d'ailleurs, attendez, on n'est pas là pour perdre du bois. Hein. Donc, je vais en profiter pour les mettre dans les rangements sur le chemin. Parce qu'on repassera par là, de toute façon. Ah Fils de p. Pardon. Pardon. Parce que j'ai oublié de censurer. <rire> Laisse-moi tranquille. Allez, on va aller au. Ouais, mais je vais m'écrouler vais... Vais au sol là. Je vais m'écrouler au sol, c'était la pire idée mais bon Hop, on va se reposer, dormir, manger, boire, enfin tout ce qu'il faut Enfin boire du coup peut-être pas Et puis on va aller au, au point d'exclamation suivant Hop, au dodo Du coup là il fait jour ou il fait nuit Parce qu'en fait on sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit Donc pour le savoir il faut sortir Oh purée Et il fait bien nuit Allez hop <rire> On re-rentre <rire> Ah bien Bien ça Je viens de perdre ma bâche Je viens de perdre ma bâche en direct Ah ça fait plaise Ça fait plaise ah, et ben voilà il fallait bien qu'on expérimente un bug Ah oh, putain. J'espère qu'on en trouvera une Sur le chemin Parce que ça va être Terrible Allez On va par là bas du coup Le point d'exclamation en bord de mer. Oh, c'est pas vrai. Ils sont effrayants, hein. Pardon Bon, je ne suis pas seul, hein. Je ne suis pas seul et on me voit, hein, ça c'est clair. Mais vous voyez, c'est des petits endroits sympas pour s'installer là. Mais en même temps, bah, on n'est pas tranquille. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous voyez, dans The Forest. On avait toujours un petit coin tranquille Je veux dire on pouvait toujours se poser à quelque part On avait le temps De se construire quelque chose de sécurisé avant de se faire envahir Et là faut dire qu'on n'a pas le temps Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant Et voilà c'est des petites mécaniques Que, ai, que je ne vais pas montrer du coup en vidéo puisque j'ai fait ça en off Et je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle Jusqu'au bout elle a été quand même bien mieux travaillée hein, On peut le dire quand même Parce que euh, Quand les cannibales m'ont À un moment donné je me suis fait donc envahir de cannibales qui ne m'attaquaient pas forcément Et dès lors où j'en ai attaqué un Et que j'en je, ai tué un Je peux vous dire que les autres ils ont eu un esprit de vengeance Mais genre vraiment <rire> Ils ont eu un esprit de vengeance Et euh, Bah là depuis là ils sont un petit peu fâchés quand même Je crois qu'ils ont surtout envie de me bouffer le cul Ils en font du bruit les Les serres là Oh putain ils sont partout dans les dans les. C'est pas vrai Attends je mange Parce qu'elle commence à faire ah Putain mais c'est pas vrai Non mais c'est impos... c'est improbable Ils sont partout dans les feuilles C'est improbable Oh c'est chouette ici C'est improbable Non mais franchement c'est super... super joli ici On peut pas être tranquille Attendez je suis à côté du point d'exclamation Ouais bon, je vais suivre le chemin Ils sont ultra nombreux hein. Vous voyez il y a plein de lapins hein, Plein de trucs mais je peux même pas en profiter Il y a des cannibales Il y a plus de cannibales que d'animaux Vraiment hein Il, il s'agirait de doser hein Je sais pas ce que vous en pensez oui. Qu'est-ce qu'il se passe Ok on se rapproche du point d'exclamation Oh Oh non, ah oui d'accord Ah mais il faut une pelle Il faut une pelle, allez let's go Il faut une pelle et on a la carte magnétique Voilà 100% la carte magnétique elle est en dessous hein, voilà. Cherchez pas plus loin Allez hop, ça c'est fait Bon bah les amis on, on peut rien faire Il faut qu'on fasse une pelle Et je suis pas sûr qu'on puisse crafter une pelle comme ça Hein, on peut pas faire de pelle comme ça On est bien d'accord Ça plus euh, quelque chose peut-être Massue, outil de réparation, lance Non On peut pas faire de pelle comme ça Bon il nous faut une pelle Et on pourra déterrer euh, Ce pauvre cadavre qui n'a rien demandé Manifestement Je suis vraiment dégoûté les amis Parce que je viens de, de perdre une bâche On vient de commencer un épisode On trouve quelque chose On ne peut même pas accéder à cette chose Parce qu'il nous manque autre chose Que je ne sais pas où c'est qu'il faut trouver c'est quand même On est un peu poissard quand même là en ce début d'aventure Kelvin vide en plus il a l'autre bout du monde frère J'espère qu'il va bien Bon Là j'ai qu'une seule envie c'est d'avoir une bâche Bon et on va aller au bord de la On va aller au bord de la plage On est là pour ça Il faut qu'on explore Au pire on fait un épisode Exploration full exploration C'est pas bien grave Comme dit on prend notre temps Vaut mieux faire une belle exploration comme ça et puis les prochains épisodes seront bien plus euh, Useful Parce que là mine de rien c'est vrai qu'on va quand même passer à côté De certains chemins, il y a peut-être des trucs là-bas au bouche C'est pas du tout On reviendra de toute façon dès qu'on aura une pelle Peut-être que la pelle se trouve là où on va, je ne sais pas J'en ai aucune idée Mais c'est sûr qu'il faut une pelle puisque dans les images de trailer euh, bah On voyait des séquences Où euh, le personnage déterrait justement avec une pelle euh, Des choses Mais 100% c'est la carte magnétique hein, Qui est sous le... Qui est dans la tombe, 100% Et Alors par contre on est dans le trou du cul Du monde ici, mais vous voyez Il peut pas y avoir de cannibale là-haut là. Et là on a une vue dégagée Je dis ça, je dis rien Alors, on est quand même dans le trou du cul du monde Ça c'est sûr Et c'est extrêmement vide Ah ouais Se mettre dans la forêt c'est une idée euh, évidemment à garder en tête On va, on va vraiment s'installer dans la forêt, on n'a pas le choix de s'installer dans la forêt Comme vous le dites mais on se fait en emmerder en fait On se fait emmerder de partout quoi D'accord elle a pas envie de tomber là. Ok Mais on est sur les On est vraiment sur la limite de la map là hein. <rire> Là je crois que <rire> C'est l'endroit où on n'est pas trop censé être Parce qu'il y a pas grand chose On est tranquille à nulle part Je me suis dit là on, on, on retourne vers notre premier camp Et c'est vrai que c'est un endroit assez chill ici hein. Je veux dire c'est un endroit assez chill Si on est dans la merde on peut vite aller dans l'eau Personne peut nous prendre en sandwich, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a quelqu'un là. Attendez, je vais enlever ma. Oh merde! Ah oui, là c'est leur territoire. Hein. Là c'est leur territoire. D'accord. est qu'il n'y a pas des trucs à récupérer là? Hop! <rire> Salut mon pote! Tu m'as pas l'air très gentil. Hein. Tu vas pas l'air méchant non plus hein. Allez va faire des ricochets là Voilà Allez par toi va raconter à tes amis que je suis là Bon bah ma foi Un petit radeau ici, avec pas grand chose Merci pour vos astuces aussi euh... euh, C'est vrai que j'y pense pas mais de casser les... les ordinateurs Pour récupérer des composants électroniques Enfin ce genre de truc C'est vrai que c'est quelque chose pourtant que j'avais le réflexe de faire sur The Forest Et que j'ai pas le réflexe de faire sur ce jeu là Je sais pas pourquoi euh, bah, Peut-être parce que le gameplay est vraiment différent Et, et du coup j'ai pas ces, ces automatismes là Donc bon voilà Bon ce que je vous propose les amis Le point vert d'intérêt Le point d'intérêt ici on, on l'a eu Le point d'exclamation on le sait Il faut une pelle Le point vert là-bas on l'a également De même pour la grotte La maison là-bas là, notre maison à nous Je vais aller récupérer ma bâche Et ensuite on va aller explorer la forêt En fond et en large Il faut qu'on trouve Quelque chose, il faut qu'on trouve une PL Il faut qu'on trouve tout ce que vous voulez, là d'ailleurs on est en train de se rejoindre Avec Kelvin, là il va redescendre de là où, de là où on vient Il faut qu'on trouve Des trucs, on, on peut pas faire plus Les gars, en plus on peut pas rentrer Dans les grottes, on n'est pas assez, euh, on a aucun intérêt De rentrer dans des grottes, sauf si vraiment Il nous faut des trucs, il faut qu'on explore Parce que là je suis bien d'accord avec vous euh, Alors on prend notre temps c'est super Mais c'est vrai que là, les premiers épisodes On a passé trop de temps entre guillemets sur la plage à juste vouloir faire de la construction D'ailleurs useless je suis bien d'accord en tout cas. Donc maintenant, on arrête de rigoler. On va aller explorer. Et, euh... et puis voilà, c'est tout. <rire> Allez, à tout de suite. Ok, bon les amis, je vous reprends. Donc là, je fais une petite pause. J'ai fait un petit peu euh, euh, des mouettes là. Euh, J'attends Kelvin qui arrive. Donc euh, heureusement qu'on a fait ce premier camp. Par contre, je suis en train de réaliser qu'on a du C4. J'ai ramassé du C4 sur le chemin là. Bon, bah retardement circuit imprimé donc grâce à vos techniques et ça c'est fou et ça c'est fou messieurs dames donc j'ai pu récupérer aussi beaucoup de nourriture sur sur le chemin là sur le cadavre là bas ça ce qui est pas mal comme tourisme. mais euh, on a du C4 et donc dans les grottes là euh, mes hypothèses on pourrait les, les refaire alors bon j'ai pas envie qu'on <rire> parce que les six premiers épisodes on fait les mêmes trucs en, en boucle alors ce serait terrible là on va vraiment explorer la forêt mais, euh, mais voilà, c'est toujours, euh, toujours bon à savoir. Bon, il est midi, euh, je suis un peu euh, épuisé. Mais si jamais j'ai encore une boisson énergétique, c'est pas bien, mais on sait que c'est possible. Donc, euh, moi j'ai envie de, de croire, de, de miser là-dessus. Euh, bon, je vais reprendre ça sur moi. Tant pis, et on va partir directement. Et je vais prendre la bâche. Et on va partir. On va partir, on va partir. Si je pouvais récupérer une nouvelle bâche, ce serait vraiment génial parce que, bah, avoir qu'une seule bâche, c'est terrible. Et en plus. <rire> S'il y a un nouveau bug, bah je perds toutes mes bâches et alors là on est dans le caca. Kelvin il arrive, vous inquiétez pas. Allez, on va aller explorer. Ça souffle Ça souffle. Bon du coup le point vert d'intérêt on connaît. La grotte on connaît. Le point d'eau, on connaît. Donc moi je suggère qu'on passe par là. Là commence réellement l'exploration les amis. Je veux passer à côté de rien. Rien, rien, rien J'espère juste qu'on va pas se faire trop embêter Parce que je compte pas Passer à côté de quelque chose Voilà Déjà on a un point d'eau et des tentes Et ça Et ça c'est chouette Des grenades Ok Nice Fusée éclairante Boisson énergétique. Ah, oh, on a récupéré des résines d'imprimantes 3D. Et ça c'est chouette. Allez, je save direct. Je récupère les crânes que je peux pas. Là, je peux boire. Hop. Superbe. Kelvin arrive. Et franchement, ici, c'est un coin sympa. Hein. Comme dit, on retiendra. Ok, j'ai rien loupé. Va falloir que le vent se calme hein, quand même. Hein. Bon c'est bien parce qu'il y a des petits campements un peu partout Là-haut là Ça m'aide bien quelque part non Ok Très bien Alors si on va là-bas on sait où c'est que ça va Donc euh, moi je dirais euh, De partir par là-bas En fait elle, elle est vraiment grande la map mais elle est pas non plus Alors on n'a pas encore tout vu mais je pense Qu'elle est pas aussi grande Aussi compliquée qu'on le croit Et ça c'est chouette Et ça c'est chouette J'ai l'impression que quand il y a du vent Il y a moins de méchants aussi Ou alors c'est parce que dans ce coin là il y a vraiment personne Et ça c'est bien aussi Parce qu'on est tranquille depuis un petit moment Ok Oh Bon là il y a des hautes herbes j'aime pas hein. Les hautes herbes maintenant on sait qu'il y a des cannibales qui s'y cachent et c'est pas impossible qu'il y en ait ici Même si j'insiste Ça me paraît pas dégueu par là Là il y a un petit chemin mais qui n'est pas marqué sur le GPS Oh mais là on est tranquille là Oh il y a de l'eau Non là par contre on est dans un coin de paradis là non Des tortues C'est quoi ce bruit Vous entendez ce bruit Ok les mecs, il y a un truc électronique. Attendez. Je suis pas fou. Ou alors... Alors en fait il y a un petit bip léger mais je me demande si c'est pas un truc de base qui, avait, qui faisait toujours ce bruit, je sais pas. En tout cas là on a un coin très sympa. Hein. On a un coin très sympa, on est quand même... Il y a des chemins à côté, on n'est pas tant reculé que ça Il y a des arbres autour, il y a de l'eau Des tortues C'est ultra safe Enfin ça m'a l'air safe J'ai l'impression qu'on est discret, on peut pas nous prendre d'en haut hmm. C'est un coin qui me plaît messieurs dames Du coup regardez un petit peu les possibilités qu'on peut faire On peut déjà dans un premier temps faire un petit pattern pour le sol Donc, Tu viens mettre une bûche comme ça Oh, il m'a fait peur Calvin. Tu viens mettre une bûche comme ça Salut mec alors du coup je vais te demander De euh, De complètement nettoyer Aux 20 mètres autour pour qu'on voie tout Que ce soit tout clair autour de nous D'accord allez mon ref Bon courage je Prends les bûches et on va pouvoir se faire Tac Et tac Voilà ensuite Si je dis pas trop de bêtises ça je peux casser en deux Oui je ramène les planches. J'ai fait ça toute ma vie, messieurs-dames. Et je fais ça. Superbe. Superbe. Bon, vous avez compris l'idée. Euh, ça va nous permettre de faire vraiment une, une, une construction bien custom, bien sympa. Euh, et là-bas, c'est tout plat, regardez. Non, mais vraiment, on est dans un petit coin sympa, là. Hein. J'insiste, on est vraiment... Ici, chez nous. Alors, les petites tortues, je sais pas si ça va être infini. Je sais pas si on va se faire cramer aussi avec tout le boucan qu'on fait, mais... Euh... Bon, bah ça avance plutôt pas mal. Bon, mon coéquipier, c'est vraiment pas le plus intelligent. Ça prend beaucoup de temps. Surtout juste pour faire une maison carrée. Vous avez à peu près compris l'idée et le potentiel qu'on peut faire. Moi, il faut que j'aille dormir. Et euh... vas-y, donne encore ta dernière bûche, frérot. Voilà, merci beaucoup, c'est adorable. Euh, voilà, on va finir aussi ce côté-là. Tac. Avant de faire les portes et les fenêtres, évidemment, faut finir la, la structure. Donc voilà un petit peu. Ah, c'est pas fini. Voilà, t'as raison, jette. Il a vraiment besoin de faire du sport lui hein. Il adore soulever les bûches Alors pour le moment vous voyez on est tranquille Personne nous embête et ça c'est chouette Donc écoutez les gars On va voir euh, si on va avoir de la chance ou non On va dormir Souhaitez-moi bonne chance, au revoir C'est pas vrai Et c'est pas vrai Mais on a une chance phénoménale <rire> Oh non c'est pas vrai Bon bah les amis, bienvenue pour ce 11 onzième jour, nouvelle saison et il neige, voilà, donc on va mourir de froid absolument, c'est formidable Bon on peut toujours pas manger ça, alors l'avantage, l'avantage voyez-vous dans tout ça, c'est qu'on est vraiment safe Personne ne vient nous embêter euh... Ma... Madame oh elle m'a fait trop peur. Bon madame. Euh... Madame est toujours là hein. Mais, mais, mais madame est gentille aussi. Alors on va pouvoir se faire un petit feu pour se réchauffer. C'est vrai qu'on va avoir froid et tout. Oh là là l'enfer. Mais, mais madame, madame me plaît beaucoup. Hein. Ah ouais. J'espère qu'on va avoir chaud à l'intérieur du bâtiment là. Ah ouais Non mais là ça, ça va être compliqué. Oh Madame Viens on se met au chaud. Qu'est-ce que tu m'as qu'est-ce que tu m'apportes madame Qu'est-ce qu'elle a dans la main Je sais pas. Euh Eh est-ce qu'on ferait pas une chaise Chaise en bois comme ça elle pourra s'asseoir madame. C'est joli la neige mais on va se on est dans la sauce. On est dans la sauce de ouf. Alors on n'est pas très très haut non plus donc ça va. Je veux dire euh... on peut résister. Mais c'est très très choquant même hein. Allez ça nous laisse le temps de continuer la La construction J'espère juste qu'on viendra pas nous faire chier Parce que si madame a réussi à nous trouver Oh là là c'est trop bien fait La neige qui tombe de l'arbre Oh non c'est trop C'est magnifique Ça c'est fort Ça C'est très très fort messieurs dames Bon j'ai pas fini le, le plancher hein, vous inquiétez pas C'est vraiment euh, Pas ma priorité là, j'ai juste envie de, de M'enfermer hein A voir frérot Merci beaucoup Tu peux pas ramener les bûches deux par deux comme moi récupérer les bâtons aussi là What Ah oui d'accord Notre tente s'est cassée la gueule Non mais c'est fou, c'est fou Y Y'a tout qui se casse la gueule <rire> Mais c'est trop... Eh hey, franchement, ce jeu me fascine pour ce, ce genre de détails quoi. Tu vois, c'est les détails qui font plaise. Là, c'est pas bon, là. Sinon, je vais m'étouffer encore. Non Non Va dans l'eau Mais non, mais t'es trop bête Mais t'es trop bête, madame Oh non, c'est pas vrai, madame mais ils sont complètement débiles, là. Ah, ils ont bien travaillé l'intelligence artificielle Oh non elle est cramée, regardez elle a les bas des pieds cramés Oh non c'est horrible C'est trop bien fait mais c'est horrible Bon, euh, je commence à avoir faim mine de rien Mais euh, vous inquiétez pas, hein, rien, de, rien de bien méchant, hein, rien d'insurmontable Ok Bon attendez on va réfléchir, comment on peut faire une porte Au pire la porte de toute façon on la fera là Là on fera une fenêtre Ouais Petite fenêtre là voilà C'est magnifique Là j'ai une demi bûche Qu'est ce qu'on peut faire avec une demi bûche On peut rien faire avec une demi bûche C'est mon gars, c'est mon gars ça Salut Ça va gentil Gentil on est gentil Ça va Est-ce que je peux te donner quelque chose Moi j'ai faim je vais manger une euh, barre énergétique C'est pas mal ça les barres énergétiques en début d'aventure Est-ce que je peux te donner quelque chose madame Attention tu vas avoir froid Va dans le feu là regarde tu peux aller dans le feu et pourquoi elle m'aime pas <rire> Pourquoi je fais si peur aux gens Ah non mais ça on s'en fout. Elle commence à me suivre vraiment partout hein. Moi c'est ça le problème avec les femmes euh, C'est que les femmes me suivent beaucoup Puis au final bah elles font pas grand chose quoi Ça va ma soeur Eh hey, T'as vu, vu mon gros tronc <rire> Pardon Arrête moi t'as Je sais toujours pas comment on fait une porte d'entrée mais bon Oh tu me la mets là Allez mets-la-moi <rire> Merci Change pas, t'es le meilleur. Mmh. Bah je pense que la porte d'entrée c'est tout con. Hein. D'ailleurs, de quel côté la porte d'entrée Je la verrais plutôt là moi la porte d'entrée. Alors on va essayer. Ok. Ok. Voilà, et encore. Et là normalement on a une porte d'entrée. Superbe C'est bah bien de la merde Oh c'est vraiment de la merde J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer les amis Hop Et là on a une belle porte Ah bah c'est bon Mais par contre j'aimerais vraiment fabriquer une vraie porte Alors comment faire ça c'est une vraie question Parce que là il a pas de porte là. Je suis quand même pas débile euh, Là n'importe qui peut rentrer quoi. On peut pas faire un truc là Non Putain oh Oh Attendez bougez pas Ouais oh. oh le génie mec Le génie du mal Vas-y vas-y balance frère Balance Balance Allez balance Voilà regarde comment on fait une porte Non Oh j'ai failli faire une boulette Voilà mec Comment on fait une porte Hilico presto Voilà la porte Et ça c'est bon ça ça c'est bon Par contre j'insiste j'entends un bip bip depuis tout à l'heure Oh non c'est pas vrai Ah mais il perd pas de temps lui. What Mais il est gigantesque Oh non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Arrête Tu voudrais pas qu'on y arrive en main Oh putain Si je rentre à l'intérieur je suis safe ou pas Est-ce qu'il va rentrer ou pas Oh putain Oh purée Oh purée Dans la tête Magnifique Oh la vache Finalement on n'est pas si safe que ça Oh Bref les amis on va s'en arrêter là pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Là cette fois-ci on a fait quand même pas mal de choses en termes de construction Pour le prochain épisode on va partir à l'aventure Parce qu'on on a vraiment pas le choix hein Donc peut-être dans des grottes peut-être pas Je sais pas on va en tout cas marcher euh... On a ce qu'il faut en termes de nourriture Donc dans tous les cas Et justement faut quand même qu'on ait de, de, de, de la vraie viande au bout d'un moment Donc c'est pour ça on peut pas rester indéfiniment là à ne rien faire Euh donc euh... Donc voilà, bon madame on sera pote avec elle un jour, j'ose je, je, imaginer. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, vos conseils sont les bienvenus en commentaire bien sûr. Et on se retrouve demain 19h pour la suite de l'aventure. C'était M.Colo plein de bisous. Ciao tout le monde.